On est de en retour à Seraffaire 881 1067 mon invité, Edmond Vautour, le euh, garçon de Jackie Vautour. Continue sur le même sujet, euh, Edmond, puis parle-nous de ton père un peu. Okay, mon père, euh, c'est pour moi, de, pour décrire le, le, le caractère de mon père, quelle sorte de personne qui était. J'ai eu l'exemple l'autre jour, quand bon qui, qui, qui est mort, j'étais à côté de lui, je tenais sa main, j'avais la main à ma mère j'ai dit, ça c'est une heure avant qu'il est, qu est décédé. J'ai dit à ma mère, comment tu as pu vivre dans toute cette souffrance-là? Vivre dans la misère, pas de tristé, pompe en main, pas de frigidaire à mettre à manger, puis tout, euh, pas de bain, pas de douche. Elle dit, elle demande, je quelque chose. Ton père, je l'aime, puis il m'aime beaucoup. J'aurais été n'importe où avec, j'aurais vu n'importe où avec. Elle dit J'aurais pu avoir une grosse maison, toutes sortes de choses. Si l'homme n'aurait pas été bon pour moi, je n'aurais pas été heureuse. Ça, fait, ça démontrait qu'ils n'ont pas besoin de grand-chose pour être heureux, ces deux-là. Mm. Ça aurait fait tous les dix ans de mariage cette année. Oui, oui, oui, oui. Puis mon euh... père, tu sais, on n'aurait pas pu vivre la vie avec notre père comme d'autres enfants vivent avec leurs parents. Tu sais, je suis assez pêcher. Parce qu'en fait toujours, mon père était toujours pris dans la cause. Toujours pris de la cause, puis euh, ça finissait plus. Il n'y avait jamais de chance vraiment à passer du temps avec nous autres comme il a voulu. Ouais. On a parlé de ça, nous autres, avec notre père. Ouais. Puis notre père, il était toujours bon pour nous autres, il était toujours inquiète pour nous autres. Il ne voulait jamais qu'on se mette dans un trouble, il faisait toujours attention. Euh, moi, je suis resté à la bout de Caramotte, je descends de l'Oir, quand je descends de loin. Toutes les fois, j'arrive, de il m'appelle, puis tout est beau là, collègues, il correct, je pense, euh, très bon cœur, mon père. Puis il, y a, il, y a, il y a tout donné, il y a donné sa chemise pour aider, aider un autre. Euh, C'est une personne, mettons qu'il a été à, à la ville, puis il est arrivé une personne du bout du chemin euh, qui avait faim, puis mon père lui, eu son donne, il un il lui a donné pour qu'il y manger. C'est ça de personne qui est. C'est pour les autres, toujours pour les autres. Puis, euh, il, y a, il y a aidé beaucoup de familles dans le temps, des, des familles qui ont été expropriées à pour telle composition, qu'ils n'avaient pas. Mon père, mon père faisait des recherches pour les autres. Il trouvait, ah, oh, tu avais le droit à, à ça, tu ne l'as pas eu. Là, ils on s'est qu'il y beaucoup, beaucoup de monde. C'est lui qui qu a changé les lois de PAC Canada, que jamais de nouveau, qui m'a exproprié les terres à la PAC, juste pour enlever du monde de là. Puis, de, si, si je reviens à ça, là, dans, le, dans le temps de Louis Rubichot, ben lui, il a exproprié les verres, mais le fédéral avait seulement à faire avec la pêche et non sortir les familles d'être là. Il n'était pas supposé, de, il as pas supposé de les laisser là. Il y a quelque chose qui est arrivé en quatre bords, il n'a sorti les familles. Il n'était pas supposé de le faire. Parce que tu vois, à plusieurs pas que lui il il y a des certains parcs, il y, a des, il y a des monde qui vit dedans, là. tout le monde est heureux. Puis c'est ça que mon, mon père avait demandé, à, il avait demandé à, il avait dit au gouvernement, crée le parc, Laissez le monde là, développer la place, ça va être beau, il va y avoir de belles maisons, le monde va être heureux, le tourisme va venir, il va être bienvenu, les touristes vont aller avec ces gens-là, qui savent connaît le point. c'est ça que mon père voulait, il ne en pas. Puis mon père avait rencontré Jean Chrétien, qui était le ministre des Touristes, dans le temps, des Affaires Indiennes. Puis euh, euh, il avait rencontré à Ottawa, puis euh, il avait dit à Jean Chrétien il avait dit, le, comme que comme je viens de vous dire, laissez le monde là, puis tu sais, tout le monde va être beau. Jean Chrétien a dit non, tout le monde sort. Puis quand mon père a vu qu'il voulait rien comprendre, ils sont là il y avait des scènes noires. <rire> Il a sorti une sainte noire, puis il a mis sa terre, puis il a poussé l'autre bout de la terre, je un chrétien. Il a dit, c'est tout costu. Pour détruire du monde, même, c'est tout costumeau. On va salver après après. c'est un caractère de merde. Il n'y a pas deux chemins. Puis un coup, il est devenu chef de la communauté métier chez vous. Il est devenu président. Oui, euh, il y avait une rencontre avec plusieurs personnes, puis il y a fait une grosse cérémonie à Pointe-Sapin, puis c'est là qu'ils a élu chef spirituel métis de Duncoin. Puis après euh, ça, mon père, il, a mis, euh, il a mis des drapeaux sur son terrain, des drapeaux métis, des drapeaux mégmorts. Mais les drapeaux ont flotté, ils ont flotté, puis ils ont flotté, puis ils ont pourri, puis ils ont tombé. Puis il n'y a eu d'aide à ce moment-là. C'est ça qui est triste. C'est ça qui est triste parce qu'on a des organisations partout, partout, partout, puis à rien. Si ils se mettent tous ensemble et avoir un, un qui parle pour tout le monde, ils vont avancer beaucoup plus. Mm -hmm. C'est la même chose pour le temps euh, des, des Acadiens. Mon père croyait beaucoup dans l'Acadie, les Acadiens. Euh, C'est lui le premier je qui a mis de le acadien. Ça aussi, ça tombe a à lui. Parce que mm. les élites, les Acadiens, les élites, les Acadiens, c'est eux autres qui ont trahi mon père. Mm. C'est eux autres qui ont pu aider mon père, puis ça ne sert pas lui aujourd'hui. Mm. Ils ont trahi mon père. Et à cause de ça, bah, on a tous souffert. Toutes les familles ont souffert, puis nous autres, dans la on a vu l'enfer. Puis là, dans votre groupe, votre organisation, vous avez une organisation qui se débat avec vous autres. Là. Vous avez de l'appui, puis là, oui. vous. Euh... Vous travaillez ensemble pour défendre la cause, continuer la cause à votre père. Oui. On notre groupe, ça s'appelle Ensemble la justice. Moi, j'ai. Euh, ça le téléphone, je vais bien. Ouais. <rire> Excuse. Ah, pas de problème. Oui, euh, euh, on a un groupe qui s'appelle Ensemble la justice. Moi, je m'embarquais là-dedans en, en 2016 parce que je voyais que mon père avait besoin de l'aide, et ça ne s'avançait pas dans le bord, Je voulais l'aider. Puis, euh, j'ai commencé tranquillement à raconter euh, des de personnes puis On s'est créé un petit groupe. Ça, on, on a commencé à raconter les familles. On a commencé d'avoir une dizaine de familles. J'ai expliqué ce que je voulais faire. Un, un, un class action euh, en français, c'est euh, un, un, un class action en cours. Oui, oui. Oui, euh, ouais. oui je comprends. On comprend, Et, oui, ouais. puis là-dedans, c'était le retour des terres, composition, reconnaître la souffrance du monde, aussi nos droits métis. C'était ça des quatre choses que je poussais. Ça fait, mais ben, ça prend de l'argent pour, pour avancer les causes. Ça fait, j'ai demandé 1000 mille, mille piastres pour chaque famille. Ça fait, on a commencé une quinzaine de familles. Puis, euh, ils sont d'accord. On a compté deux, deuxième meeting, ça, ça a grimpé, ça a grimpé. On a monté jusqu'à 60 familles. Ça fait, on a pu poursuivre cette cause-là avec mon père. Puis, euh, on est rendu aujourd'hui, euh, euh, euh, on s'est pour la course du Canada. Puis, on est aussi en cours avec Steven Augustine, entre ça. C'est ça les prochaines étapes qu'on est rendu Mais c'est dur financièrement parce que c'est toujours la question d'argent. Ce n'est pas des petites causes, c'est des grosses causes. Puis, la, la nation métier, ils veulent tout avoir les droits, ils veulent tout être reconnus, ben, mais tout ensemble. joignez-nous, joignez puis euh, ça va être une plus grosse force. Il faut qu'on soit écouté. Et aussi, on a Sébastien Mallet, oui. puis d'autres personnes qui travaillent avec lui qui, euh, qui sont prêts à faire une recherche. Puis, euh, on lui parle ses séjour ici, on va y parler avec Simon Augustine et l'autre. Euh, le but, là, dans tout ça, là, c'est continuer la cause de ton père. Puis, euh, euh, on voit que ton père est partout sur l'internet puis euh, euh, il est identifié comme le héros de, du Nouveau-Brunswick. puis euh, Comment tu vois ça, toi-là? Là? On dirait que le monde parle plus aujourd'hui qu'avant. Oui, je pense. C'est triste d'attendre que quelqu'un meure avant de, de pousser des choses. Ça. Et le monde il reconnaît aujourd'hui ce que mon père a fait, puis le bien qu'il voulait faire, le changement qu'il voulait faire. C'est pour toujours les le pauvre monde, qu'il ait les droits, Puis ne pas être pris par les politiciens. Ou, et il va y avoir la liberté pour le monde. Et si tu n'as pas de liberté, tu n'as rien. Pour mon père, tu n'as rien si tu n'as pas de liberté. C'est ça qu'il voulait. Qu puis, euh, comme je dis, on, on, on, on est un petit groupe. On travaille dur. Puis, c'est. J'ai essayé juste quelque chose l'autre jour parce qu'il me qui m'a parlé de ça. Il m'a changer le, le nom l'aéroport à, à Moncton, qui s'appelle Roméo Leblanc. Puis on dit, ce politicien-là, il n'a jamais rien fait pour le monde, donc fait, a beaucoup a fait beaucoup plus que ça. Changer le nom, puis mettre le nom, le nom à Jackie autour. J'ai préparé une pétition, euh, un anglais, un français, on a eu euh, 600 noms signés. Ben, si tous les métis signaient la pétition, ben, ça serait déjà un, un, un avancement, un support euh, de montrer la... Au moins, euh, mon père a, il a travaillé, mais il a reconnu pas le monde. Ouais. Puis les pétitions, il est sur Facebook, il est sur l'ensemble de justice. Ouais. Si le monde est cher, puis cher les amis, puis cher la d'autres, c'est le même, ça va, ça va s'avancer. Faire-nous donc euh, la le, visite de Zachary Richard chez vous. Zachary Richard, il a, il a visité mon père, euh, ça, quand même plusieurs, plusieurs années, ça passe assez vite. Puis, il voulait faire un, do un documentaire sur, sur, la, sur la cause, puis euh, c'était un homme bien smart, puis euh, il a rencontré mon père, puis euh, il aimait même mon père, puis il savait que mon père allait mourir sur sa terre aussi. Il savait par euh, les choses que mon père lui disait. Il savait que mon père allait jamais voulu l'a lâché. Mon père a toujours dit qu'il qu allait mourir sur sa terre, puis il est mort, il est mort sa terre. Mm -hmm. Carrie a venu, il y a fait hein. un bon documentaire, un, un bon documentaire. Moi, ce que j'aimerais, ai c'est quelqu'un qui s'avancerait pour faire un livre. C'est la cause, parce que je, je dis des choses aujourd'hui, c'est vite, puis euh, il y a beaucoup de choses que je manque, puis euh, il y a plus de choses de ça qui ont fait dans la famille aussi. Là. Euh, on ne peut pas tout dire en, en 40 minutes. Hein. <rire> j'aimerais ai quelqu'un s'avancerait pour faire un livre. Mais, pour le faire, faut il faut qu'il soit honnête avec les, les livres, et qu'il met la, la vérité et non pas coupé des tiboutes pour cacher certaines personnes. Oui, oui, oui. Son euh, père a été reconnu au Parlement au Nouveau-Brunswick. Il y avait un député qui a, euh, a dit des beaux mots pour lui. Là. Oui, euh, Kevin hum? oui, Kevin Arsenault. Oui, Kevin du Parti vert. Oui, euh, C'est le seul vraiment qui a, qui a dit quelque chose euh, du gouvernement pour mon père. C'est euh, les autres, n'ont pas un que dire un mot parce qu'ils euh, se savent tous les jours qui viennent, t'sais. Ils savent le mal qui a été fait et qu'ils ont euh, trop honte de le corriger parce que ça va nuire à la politique, non? Oh, oui, oui, oui. Ils ont lancé. Oui, on oui c'est ça, c'est ça. Puis là, il y a eu des chansons, il y a des… Puis, Zachary Richard, il a écrit une chanson, puis il y avait un autre, euh, un autre homme qui a écrit une chanson « À, à l'honneur de ton père ». Oui, euh, il y avait Martin Robichaud. Martin Robichaud, il, oui. il y a un enchant, Jackie et Yvonne. Une très belle chanson. Euh, Karine a écrit deux. Euh, il, y a, il y a eu cinq, six chansons. Là, de fait. Mais nous, dans la, la famille, on n'a jamais, jamais profité de rien de tout ça. C'est toujours les autres qui ont profité. C'est possible, ça va un petit peu différent. C'est quelqu'un quelqu vient à moi pour faire autre choses Quand elle bon, parle, va être libre d'avancer les choses. Ça fait, oui, ça fait. On fait faire comme il faut. Puis, euh, la, la cause métier chez vous, là, ça, ça continue? Oui, oui. exactement la cause de métier continue. Euh, C'est pour ça qu'on qu avance dans la Cour suprême du Canada. Euh, si quelqu'un ne veut pas nous entendre, alors, on a l'intention d'aller à la Cour internationale avec ça. C'est pour ça que je dis si euh, le monde peut embarquer avec nous pour nous aider, ben mieux. Ben, c'est mm. euh, quoi Oui, continue, continue. Le chef, Stephen Augustine, lui, lui, nous reconnaît il sait qu'on est tous des métis il sait qu'à Couchou-Wax, c'est un territoire métis il sait que. Il sait que dans le temps de mon père, quand il était jeune, à me je, mon père se rappelle qu'il y avait des, des tipis sur le terrain, euh, des Indiens qui restaient là. Euh, Au bord de la rivière, euh, on a trouvé un cimetière indien. Ça fait qu'on sait tous qu'il y avait des Indiens qui vivaient là. Puis nous autres, pas après, est, euh, on est des métis, mais le gouvernement ne peut pas reconnaître ça ici. C'est un petit peu à cause de Irving, comme moi, là, parce que euh, c'est lui, grand-mère du Brunswick, qui contrôle tout, qui contrôle. Le système judiciaire, les contrôles, les politiciens, ça ne pas de le dire, c'est ça que c'est. Mmh. Puis, euh, c'est quoi tu vois. Peut euh, coup à, continue. Peut-être un cours à l'affaire nationale, ça sera un peu différent. On sait. Ben oui, oui. Puis, c'est quoi tu vois euh, euh, pour euh, la cause? de... Tu vois -tu encore des problèmes qui vont arriver ou tu vois du sport qui s'en vient? Euh, ils ne voient pas le support qui s'en vient à la part de seulement les familles expropriées. Est, euh, on, on, a un groupe aussi, euh, on a un groupe dans le Nord et le c'est euh, le groupe euh, d'Omissions-Polaires. Euh, ils ont plusieurs membres, mais ils n'ont pas avancé pour supporter notre cause. J'ai déjà attendu dire qu'on qu devrait lâcher ces causes là puis peut-être qu'il y aura chance à... À faire des négoci négociations du gouvernement. C'est ça le but d'avoir de de, des miettes du gouvernement pour une petite gang. Ce n'est pas, pas ça notre but. C'est pour tout le monde avoir le même droit à la fin. et pas un ici qui va avoir un cachot ou l'autre Ça, ça ce n'est pas nos intentions du mm tout. -hmm. Puis ta euh, mère a vu où dans la star? Là? Ma mère elle reste avec, ma, avec ma soeur à, à Bouctouche. Euh, je parle toujours je l'appelle toujours euh, à la misère la quoi qui est parti c'est parce que lui veut pas à ses côtés toutes ces années là euh, d'un coup il est parti et puis elle c'est comme pas vrai euh, j'ai dit euh, tiens le bout parce que j'ai dit regarde, mon père est parti je sais qu'il va voir la fin de ça en haut mais nous on veut au moins toi tu lui es en Elle a trop souffert pour euh, puis euh, c'est comique, elle t'a dit ma soeur, elle, elle savait pas comment travailler le microwave, Microphone, elle avait des misères avec ça, même les tapes d'eau, elle avait des misères. C'est tout nouveau pour elle, parce qu'elle ne pas, elle a dans une petite cabane toute le vie. Ouais. Moi j'ai essayé d'avoir une maison pour mon père et ma mère en, en 2015. Euh, j'ai pu ramasser les argent pour avoir un mini home, euh, pâques Canada est en courant de ça. Ça a duré plusieurs mois, on a mis ça dans les journaux et tout. Pâques Canada n'a pas dit un mot à rien du tout. La journée même, quand elle voulaient aller à la petite bâtisse, ils ont été chercher des gardes de Pâques, d'un autre Pâques, avec des fusils et autres. Puis, il y un mille en haut de mon père, puis il y en avait d'autres un mille plus bas. Puis, ils arrêtaient tout le monde qui passait, s'il y avait du lumber, du bois pour boire quelque chose. Tout le monde se faisait arrêter. Dans la matière ils quand on passe à l'œil, ils nous ont la puis ils ont arrêté d'en l'enfer Mon père, il ne voulait pas ça non plus parce qu'il sait qu'il ne fallait plus arriver. Mm. Ça fait. ils ont des Parcs Canada, ils ont dit euh, on est prêt à y bâtir une maison, ce qui sort du parc. Ce qui reste ici, faut qu il faut qu'il vit dans ces conditions-là. C'est terrible, ça, là, quand tu écoutes ces mots-là qu'ils disent, mais faut qu il faut qu'il vive dans ces conditions-là quest que ça a fait la différence qu'il y ait eu l'électricité, puis il euh, était là pareil. Entendu. Parce qu'ils ne pouvaient pas le sortir. Ouais. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu sortir mon père de là? Tu sais, il y a eu deux ou trois gouvernements, différents gouvernements qui ont rentré. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont jamais pu le sortir par après? Hein? J'aimerais que quelqu'un me, me la poser la question, me poser le, euh, ouais. la réponse. Le, puis la terre euh, est encore là, est encore à votre nom? Oui, oui, voilà. Oui. Mon père a quoi ça dit? Ma mère. meilleur. Tous les expropriés encore le de terrain. Ils ont pris ces terres-là, puis tout le monde encore, Puis plupart des autres, encore, les autres ont encore le de terrain chez eux oui. C'est euh, un vol qui s'est passé là, puis euh, c'est pour ça que mon père, ils ne veut pas l'écouter, euh, qu'il n'ont jamais voulu l'écouter, parce que, comme je t'ai dit, euh, c'est mauvais, très mauvais quoi, ce qu'il en fait. Parce que le, le, de la, du terrain, le titre de la, du terrain, il n'a jamais été cédé au gouvernement. Là. Non, non, jamais. Hmm. Jamais. Jamais été cédé au gouvernement. Puis, puis, euh... Ils, ils ont-tu ont parlé de ça, le gouvernement? Ils ont-tu parlé d'avoir les titres du, de la ferme et des, des, des terrains? Bien, je ne sais pas comment est -ce ils ont procédé pour ces terres-là. Le gouvernement a, y a les ils ont arpenté les terres, ils ont donné tel tel prix. Mais ils ont pris ces terres-là, mais le monde encore le dit d'enregistrer euh, en registrant. C'est dur à comprendre comment est-ce qu'ils ont fait ça. D'habitude, mm -hmm. si tu prends les terres, tu, tu prends la Bible et tout. Dernièrement, j'ai vu là, sur Facebook et les choses social tu postes tous euh, les documents que ton père avait. Je n'ai pas compris. Tu, tu postes, tu, sais, tu fais sur Facebook, tu postes tous les documents que ton père avait. Tu avais oui. des documents. Oui. Tu fais ça. Là. Oui. Et oui. ça, ça a commencé des, des documents au commencement. Là, tout ça? Non, je ben, yeah, j'ai à peu près cette vie valise à mon père. Tout ça de documents, là Des fois, je prends un dior, ah, mais je ne sais pas. Il y a des choses qui, qui vont sortir plus tard, euh, intéressantes. <rire> OK, correct, correct. C'est beau, beau de savoir. Puis, euh, tu vois, -tu... Là, il, y en a, il y en a qui parlent de, de, de l'argent que mon père a eu ouais. à Hadfield. Oui, il avait montré à C'est ça qu'il avait dit, oui. Euh, oui, puis il y a beaucoup de monde qui s'en troublait avec ça un peu, puis s'en dérangeait. Mais moi, j'ai dit, mon père est pas mal intelligent. Ce a pu faire, ça, puis il a reçu ses pas mal d'intelligents. Mais la vraie histoire de ça, c'est que ça n'a jamais été réglé. Cette fille, il donné, il parlait de son élection, puis il voulait faire quelque chose de mon père. Puis il a donné un montant d'argent pour la souffrance, puis il a dit c'est pas beaucoup, c'est tout ce qu'elle peut avoir. Mais si tu veux t'en aller, je te donne un autre terre ailleurs. Ils tout c'est bien quand tu te détruis, tout. Euh, euh, il y avait autre chose là-dedans. Mais ça n'a pas été fait, ces choses-là. Il y avait eu un autre terre, puis quand le nouveau gouvernement est rentré, ils ont dit que ce n'était pas cette terre-là, c'est un autre terre. Puis il y a eu ce qu'on appelle un breach of contract. Oui, oui, oui. Le gouvernement a poursuivi ce que tu le faire. Okay? Ouais. Puis moi, je que cet arrière-là qui est là. Ça va être une autre histoire euh, parce que c'est compliqué. Ouais. très compliqué parce que euh, euh, mais mon père n'a pas signé sa terre. C'est-à-dire, ça. si Gare avait fait ça, il ne serait pas là aujourd'hui. Il est longtemps qu'il est là. C'est pour ça que je dis au monde, pourquoi tu penses qu'il est encore là, mon père? La raison qu'il est là, c'est parce qu'il a raison. C'est parce que s'il fallait quelque chose de vraiment grave arriver, quelqu'un a été tué, peut-être qu'il y avait un peu, ça ouvre la carte de sardine c'est ça le camion. Puis les bâtiments qui restent là, ils sont encore là depuis que ton parc est passé? Les qui? Les bâtiments, les cabanes, ils sont encore là? Tout est là. Mon frère va là tous les jours, il nettoie, il surveille ça. J'ai eu une rencontre avec la famille, ma tante des funérailles, puis tous les petits enfants, tout ça, mais ils veulent tout aller sur les terres, mettre des tentes, des roulottes, puis ils veulent s'occuper de la terre pareil, à l'été, printemps, l'été, l'automne, on va être toujours là, pareil. Moi, je plus loin, là, mais les autres, il si y a toujours quelqu'un qui est à la, pareil. Et on va surveiller cette heure-là jusqu'à la fin. À moins que les, les parcs euh, soient cruels à pour aller sortir de ce monde-là. Ben, on arrive à la fin de l'émission, là. Euh, J'espère okay. que tout va bien pour toi, puis euh, la famille, puis votre euh, okay. ben, cause. On vous supporte moralement, Anyways. Uh, puis euh, j'espère que euh, les métiers vont se réveiller dans votre boucle. Puis euh, votre oui, moi, aussi, moi aussi. Ça fait que c'est oui. quoi ton dernier mot pour les métiers? Les métiers, euh, tenez-vous ensemble. C'est ça qui est l'importance. Si vous pouvez tenir ensemble, vous allez loin. Mais si vous séparez tous, c'est ça le gouvernement. Là. Puis le gouvernement va gang à ce point-là. Si vous êtes tous ensemble, vous êtes une force. Oui. C'est ça qui est important. Même, euh, au Québec, où. Oui. même au Québec, de où. Même au Québec, supportez-nous parce que quand ce qu'on gagne les sites, c'est pour vous autres. C'est toute la même chose. Quand on gagne les droits des métiers, vous, vous embarquez tout dans le même bateau. Là. Oui, je vous remercie beaucoup, Edmond, pour avoir participé à ces référage 88.1, 106.7 à la question métiers. Je vous remercie, puis j'espère oui. qu'on va se parler bientôt. Merci. Bien, euh, signez la, la pétition. Okay.